Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un effet de John Bannon. C'est parti Pour réaliser cet effet, je vais avoir besoin d'un spectateur qui va choisir 5 cartes au hasard. La première, la seconde, la troisième, la quatrième et enfin, la cinquième. Très bien. Les cartes, de nos spectateurs qui les regardent donc je vous les montre je les montre bien la caméra je vous les montre bien là je ne regarde pas c'est bon les cartes sont soigneusement remélangées. ça c'est très important une fois que c'est fait le magicien peut perdre des cartes car maintenant tout va se jouer dans l'esprit du spectateur bon, je demande simplement au spectateur de dessiner sur un tableau blanc la carte la plus grande. Une fois que c'est fait, il me le dit. Et là, au moment où je vous parle, j'ai le sentiment d'avoir trouvé. Eh oui, car figurez-vous, j'ai ressenti la couleur de la carte. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps. Je vais me donner une chance de la retrouver en scrutant le jeu. C'est parti. Hmm. J'ai une petite idée, mais j'en suis pas très sûr. Alors pour cela, ce que je vais faire, simplement, je vais me laisser une deuxième chance. Ouais, deuxième chance. Et je pense que votre carte, je ne suis pas trompé, Et. Je vous remercie beaucoup pour ce tour et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye